encore et elle elle a pu continuer son défilé comme si c'était une robe normale alors que clairement la robe quelques secondes avant elle était liquide au moment d'allumer la bouillie c'est ce que je vais appeler la phase 1 mon eau est à 19 degrés et le niveau de bouillie est faible pour ne pas dire inexistant une fois que vous aurez pris en main l'expérience vous pourrez voir de belles flammes et le tout avec simplement de la farine ou du sucre glace Le fait que les méthodes qu'on utilise pour obtenir ces chiffres évoluent, ben il faut prendre tous ces résultats, toute cette analyse avec. Euh, comment ça va Quel temps fait-il chez toi euh, Il fait moins 2 et on a eu une bonne neige cette nuit. Ah d'accord, très bien. Et il est quelle heure Rappelle-moi rapidement. Il est 9h18 du matin. Très bien, c'est parfait. <rire> L'heure du petit déjeuner L'heure alors... du petit déjeuner, effectivement, surtout un samedi. Alors Viviane, je rappelle que tu es diplômée du département mécanique. Pourrais-tu nous raconter ton parcours après l'UTBM Oui, alors après l'UTBM, je suis partie à un stage ST50, si ça s'appelle toujours comme ça, au Québec, pour faire euh, donc un stage de, de fin d'études dans un laboratoire de nanorobotique, à l'époque ça s'appelait. Et euh, j'ai adoré mon projet, alors je suis restée dans faire ce qu'on appelle une maîtrise recherche. Ça n'a pas vraiment d'équivalent en France, mais c'est un, un diplôme de deux ans, puis c'est comme un midi-doctorat. C'est vraiment un, un, un diplôme de, de recherche. Et après, je suis allée travailler en antenne de satellite euh, comme ingénieur. Je n'ai pas particulièrement aimé cette expérience, alors je suis revenue à l'université pour faire euh, un doctorat euh, en biomécanique de la colonne vertébrale. Et puis, en parallèle de tout ça, depuis que je suis au Québec, j'ai fait beaucoup de vulgarisation en scientifique, en blog, en vidéo, tout ça... Et à la fin de mon doc, je me suis dit, bon, bah, ici j'essayais d'être pour de vrai vulgarisatrice scientifique dans la vie. Et donc c'est devenu mon métier aujourd'hui. Donc je fais des, des vidéos scientifiques sur, euh, sur Internet. Je suis aussi dans les médias traditionnels, mais c'est surtout sur Internet qu'on peut voir ce que je fais. Super. Merci, et, exactement. Et, et, et notamment sur la chaîne Syllabus. Voilà, Syllabus, oui. la chaîne YouTube Syllabus. Et moi, justement, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en tant que vulgarisatrice scientifique, quel est ton quotidien en fait alors, mon quotidien, c'est euh, beaucoup d'écrans parce que je vais passer beaucoup de temps à... à... Donc, je, je, je traite de beaucoup de sujets très différents, très variés. Et euh, ça veut dire que je ne suis jamais experte du sujet dont je vais parler. Donc, je dois apprendre énormément. Donc, je passe énormément de temps à lire, énormément de temps à écrire et après il y a une partie tournage, donc là vous êtes dans mon, dans mon studio, c'est ici, ici que je tourne, après il y a le montage, la publication, etc. Donc une journée c'est quand même essentiellement beaucoup d'écran, et parfois j'ai la chance d'aller parler à des chercheurs et des chercheuses, donc là je me déplace et puis je vais dans les, dans les universités. Très bien, merci. merci. Dis-moi, euh, l'UTBM, pourrais-tu nous partager un souvenir particulier alors, il y a eu beaucoup de, beaucoup de très bons moments à l'UTBM, c'est quand même vraiment trois belles années. Euh, J'espère que ça a été la même chose pour les étudiants et les étudiantes qui sont, qui sont là aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est vraiment difficile de, de choisir quelque chose de particulier tellement toute cette expérience était euh, vraiment belle pour moi. Si j'en ressors un, ce sera peut-être le projet Bob's Leg. À l'époque, on travaillait avec l'équipe de France de bobsleg et ils nous avaient mandatés pour concevoir le nouveau bobsleigh, le futur bobsleigh de l'équipe de France. Et donc moi, j'étais là à la toute première édition. Je pense que ça a continué pendant plusieurs années après. Et donc on, on travaillait avec l'équipe de France, on était allés à La Plagne avec eux, on avait fait des descentes avec eux dans le bobsleigh, le vrai bobsleigh. Et puis on avait essayé de concevoir les freins, les patins, etc. C'était vraiment un projet très prenant et... Super intéressant, donc j'ai vraiment apprécié ce projet-là. Ça, c'est pour le côté euh, travail, mais euh, ce que je retiens le plus de l'utbm quand même, c'est toutes les relations et tous les amis qu'on se fait dans ce cadre-là. C'est euh, des amis pour la vie avec lesquels on ressort de, de, de l'école. Donc, euh, c'est surtout eux et elles que je vais retenir. Je suis totalement d'accord avec cette vision, merci. Moi, bon, une dernière question, en fait, quel, justement, quel message tu voudrais faire passer euh, aux, aux étudiants qui vont être diplômés aujourd'hui alors euh, déjà profitez, profitez de cette journée, de votre, accompli, de va, de votre accomplissement, profitez du gala ce soir, c'est probablement une des dernières fois que vous allez vous retrouver comme ça tout, tout en groupe, donc profitez-en un maximum, c'est une, une belle journée. Euh, mais sinon si je prêche un petit peu pour, pour ma paroisse, je vais vous inciter un petit peu en fait à, à, à communiquer, hein, si je, je prêche pour ma paroisse, vous avez des connaissances, vous allez développer une expertise au fil du temps, et de par votre statut d'ingénieur, vous allez être écouté par votre famille, vos collègues, votre entourage, etc. Alors, n'hésitez pas à amener vos connaissances dans les conversations. En tout cas, à ne pas fuir devant des occasions d'apporter des éléments de compréhension. On va vous écouter parce que votre parole a vraiment de la valeur. Évidemment, tout en faisant bien attention à évidemment, être sûr que vous soyez bien informé sur un sujet. Évidemment, L'apprentissage, ça ne s'est pas fini aujourd'hui. En fait, il ne fait que commencer. Très beau message. Merci Viviane. Avant de nous quitter. Effectivement, ce parcours mérite un tonnerre d'applaudissements, je suis d'accord. <rire> euh, juste avant de nous quitter, euh, dites-nous Viviane, quand est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir en France Ah, ça se peut que ce soit d'un pas si longtemps et particulièrement à l'UTBM d'ailleurs. Ah, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite surprise. Ah, un petit scoop <rire> Bon, bah, oui. faire à suivre dans les prochaines semaines, alors. Alors, je, je, je laisse le, le suspense comme ça. Je vous, laisse, je vous laisse la responsabilité de le dire ou non. <rire> bah, moi, je pense que tu peux carrément le dire, puisque on ça t'appartient totalement. Parfait, mais je vais être là pour le Crunch Time en mars. Oh, ouais, super, wow, ça. ça c'est une belle, super nou nouvelle. belle nouvelle. Donc, j'ai hâte de vous rencontrer, bah, pas vous, parce que vous serez diplômé, mais en tout cas, les futurs bien. Super, bah, ça sera avec joie, je pense, que nous t'accueillerons au Crunch Time l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée. Merci et bonne soirée à vous. Pour eh bien, merci temps. beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. <applaudissements> Viviane Lalande, chaîne YouTube Syllabus.